Le soleil vient de se lever Que tu sois déjà ou pas encore vacciné On est quand même heureux de retrouver L'ami GLG. Il est fou là hein. bon... Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 27 août 2021. Je suis GLG, votre dealer d'acron. On vous donne rendez-vous deux fois par semaine, tous les mardis et vendredis pour votre petit résumé des news, high-tech, smartphones, films et séries télé, les reviews à venir, etc. Bye GLG, l'ami du petit déjeuner, <rire> et toute la journée en replay. Et vacciné, <rire> Je suis vacciné depuis hier. Voilà, j'ai craqué. Euh, Fiverr, là, c'est disponible. Je vous rappelle, moi, je suis en Asie et depuis, il... enfin, depuis un moment, c'est disponible. et là, ça y est, on a eu l'agrémentation de trucs et il y a eu des doses gratuites en plus. Et rappelez moi quand c'est gratuit, euh, j'y vais. Voilà. Et puis, en fait, il y a eu surtout des cas de gens qui sont tombés malades et qui sont allés à l'hôpital et la CFE, apparemment, qui est l'espèce de mutuelle, enfin euh, la sécurité sociale pour les étrangers, ils cassent un peu les couilles. Et oui, mais euh, pas trop, tu vois. Donc, euh, c'est pas le moment d'être malade. Donc voilà. Donc du coup c'est fait un peu mal à l'épaule, enfin, comme j'ai extrêmement mal à, au bras droit tout le temps la journée, tu vois. Bah là, un peu mal à gauche, ça va, bah, mais bon, j'ai mal comme on m'avait fait une piqûre, voilà. Donc tout va bien. Ça fait 24 heures, je suis encore en bonne santé. Je me suis pas transformé en loup-garou cette nuit, donc tout va bien. Puis bah, je vous dirai comme quoi, voilà, après, hein, c'est qu'une histoire de voilà. Au moins, c'est fait, c'est <rire> l'effort de guerre, comme on dirait. Voilà, au moins, c'est fait. Après, si ça fait la différence, tant mieux. Ça faut qu'une différence, tant pis. Et puis voilà, hein. bon. Allez, on commence l'émission avec une spéciale dédicace à tous nos tipeurs. Je vous rappelle, l'émission fonctionne au café, plus on a de café, plus on a d'émissions. Ce mois-ci, on a cartonné. Alors bien évidemment, on a eu deux gros euh, tipeurs qui ont donné beaucoup, ils se reconnaîtront. Donc forcément, ça aide beaucoup. Mais voilà, on a dépassé le palier, donc c'est-à-dire que le mois prochain, il y aura deux JT du Geek et un live tous les mercredis entre 18h et 19h, heure de France. On remerciera nos derniers tipeurs qui sont Fred, qui sont Dabuzman, qui sont Fredo62FP. Et bien avant notre dernier, Sébastien Follet et encore Faoudi Boazzi, qui sont des tipeurs. Beaucoup de tips, enfin beaucoup de tips, quelques tips pour mon anniversaire, enfin beaucoup. Partant de zéro, on est beaucoup. Voilà. Beaucoup de tifs pour mon anniversaire. Merci beaucoup, beaucoup d'énormément de messages pour mon anniversaire sur la review de la montre. Ça fait extrêmement plaisir. J'ai réussi, je crois que j'ai répondu à tout le monde. Hein. J'ai mis au moins un petit, petit cœur, un petit merci et tout. Voilà, tout le monde. a. <rire> ça, fait, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup. Et oui, pour ceux qui ne l'auront pas demandé, j'ai 43 ans. Oh là là là, c'est dur, hein oh putain, on voit les années passées, euh, oui, mais il est toujours là Ouais, mais je veux dire, quand on voit les mecs de 01, et de Pépé Garcia, on se dit, euh, on peut faire du, de la vidéo jusqu'à 70 ans, là, c'est parti <rire> Allez, spécial délicat également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission et qui mettent surtout un commentaire. Je vois que le rythme est en train de prendre, vous êtes beaucoup à mettre des petits commentaires, beaucoup de, de pseudos que j'avais jamais vus et tout. Plein de commentaires, plein de pouces en l'air, ça fait extrêmement plaisir, ça permet à la vidéo d'être mieux référencée. Et vous serez d'accord que... Les vidéos sont en train de prendre. Alors, alors moi j'ai rien changé. Donc forcément ce qui a changé c'est vous. C'est vous qui mettez des pouces en l'air. C'est vous qui mettez les commentaires et ça marche mieux. Donc c'est vous qui faites le boulot. Voilà comme quoi c'est un, un effort partagé. Ça fait extrêmement plaisir. Voilà donc ça c'est fait. Abonnement, pouce en l'air, commentaire. C'est royal, et oh, les Tipeee, alors là, c'est la cerise le gâteau, comme dira André. <rire> bon, allez, on commence tout de suite un peu avec les news du jour. Bon, alors, Tipeee, vous pouvez le trouver là. Je vous rappelle, tous les tipeurs, quand vous faites un tip, ça débloque votre compte, bien évidemment, et quand vous allez dans les news, vous avez les reviews 24 heures avant tout le monde. Ça veut dire que la vidéo du e-live d'aujourd'hui, elle était disponible hier, la vidéo du lophone, elle était ou même avant-hier, je crois, je l'ai eu vachement en avance. Voilà. Je mets la vidéo sur tipi et comme ça, bah, le lendemain, elle est en public, ça vous permet d'avoir une petite exclusivité. On parlera de legeek.tv ma vie mon œuvre ma youtubeographie le Gui.tv c'était un des projets que j'avais mis en route l'année dernière En fait on voulait, je voulais faire un espèce de système d'achat de vues avec un pack euh, Qui permettrait de gouffler les vues Parce que vous avez vu à chaque fois que vous regardez une vidéo il y a un pré-roll Et donc du coup le pré-roll lui c'est vidéo vidéos d'une autre Donc ça fait quelque part des vues pour booster les vidéos et tout Et euh, c'était un peu prévu euh, en septembre de faire un pack Je sais pas genre euh, acheter des vues YouTube Tu sais un pack à 1000 vues, 5 balles quoi Tu sais 5 euros, 1000 vues, euh, c'est à peu près les prix du marché et puis, euh, ça fonctionne pas mal, parce qu'on arrive à faire les 1000 vues assez rapidement. Avec ça, les Indiens, les Malgaches et tous mes, ch et mes Chinois qui cliquent sur les boutons. Euh, on est arrivé, donc je sais pas si on va le faire ou pas. Euh, je vais voir avec Nico, mais euh, lui, <rire> il n'a plus le temps de vivre. <rire> donc il m'a dit sauver, arrête tout. Je <rire> dis enfin, c'est les montres et l'anglais. <rire> N'importe quoi. Allez, on commence par les news toujours. Bien évidemment, la montre Cadicene, la montre pour mon anniversaire, la montre du 25 autres. Alors, je l'ai pas, celle-là, c'est la prochaine review. Il hein, faut que je la mette au moins de la journée pour faire des pas, des choses comme ça. Et elle me rappelle de boire, ça j'aime bien. La montre Cadicene, une montre de luxe Aliexpress en fibre de carbone avec verre saphir et mouvement séco. Alors. J'ai eu quelques commentaires, on me dit oui c'est des copies de mécanique et tout. Alors je me demande si je dois je aller voir mon horloger peut-être demain parce qu'aujourd'hui il pleut sa mère. Euh, peut-être demain et peut-être demain je l'emmènerai en lui demandant est-ce que c'est un vrai ou est-ce que c'est un faux mécanisme. Moi j'ai l'impression que c'est un vrai. Mais enfin bon après lui il me dira est-ce que c'est un vrai verre saphir. Il y a un truc pour la dureté du verre. Enfin bon on va avancer là-dessus. Une des bonnes nouvelles c'est que je voulais annoncer c'est qu'on commençait une série de montres. Donc il va y en avoir beaucoup de montres qui vont arriver. Et on a déjà eu un premier contact de Cadisen. Oui, parce que vous verrez dans les commentaires, ils sont venus, ils ont dit « Oh là là, elle est bien, euh, merci pour la vidéo, on va recevoir des nouvelles et tout ». Alors, je dis bah, « Si vous en avez des nouvelles, contactez-moi, hein, admin et puis on verra. Hein. » Au départ, je suis prêt, comme les smartphones, à les prendre gratuitement contre des reviews, afin de monter un petit cheptel de vidéos. Mais là, là comme c'est parti, il y en a... Il <rire> y avait celle-là. J'en attends trois autres. ok Ensuite, j'en attends deux autres dont une qui vient de Hong Kong, parce qu'il faut faire un versus entre les vraies et les fausses, enfin, entre les vrais, les chinoises et les fausses, voilà, donc on a réussi à trouver, et euh, il y avait une promo encore ce matin chez un autre, et j'en ai recommandé trois, donc ça fait euh, six montres, non, ça fait onze, ça fait... ça fait onze montres qui vont arriver, donc voilà, ça c'est le premier cheptel de montres qui vont arriver, quasiment j'ai réussi à placer des, euh, placer des produits dans chaque euh, vidéo de montres, Placer les produits, encore une fois, on n'est pas là pour dire du bien de la montre, mais moi les montres, je les achète, avec l'argent de Sébastien et l'argent des tipeurs. Et euh, bah, afin de rémunérer pour mon travail, si on peut placer une petite vidéo, alors j'ai du film j'ai du logiciel de clé, j'ai pas mal de petits trucs, voilà, comme ça, c'est des petites pré-rolls de but, voilà, cette vidéo est sponsorisée par ça durera deux minutes et ça permet de financer la vidéo. Donc, tout va bien dans le meilleur des mondes. Et il euh, y aura des vidéos plutôt sympathiques, Patrick. Alors, oui, il y aura des Pagani. Oui, il y aura de, des Daytona et des Daytona-like. Il y aura aussi, euh, je ne me rappelle plus, c'est laquelle, là. Euh, je ne me rappelle plus. Euh, une, la dernière, là, que j'ai prise, ça ressemble à une autre, aussi. Attends, je vais te dire tout de suite, parce que, après ça me perturbe. Euh, ça s'appelle, là... Alors, attends, album, capture d'écran... La panorée, voilà, un, qui ressemble un peu à la panorée. Là, on n'est pas sur de la. On est, encore une fois, on n'est pas la fin de la contrefaçon de la copie, mais il existe des montres chinoises qui ressemblent vraiment. Et le but, c'est vraiment de voir qu'est-ce qu'il y a dedans et quelle est la différence, par exemple, à celle qui ressemble un peu à la, à la Daytona. Il y en a à 20 balles, mais il y en a à 90 balles sur AliExpress, avec leur propre marque et tout, on est d'accord, pas marqué Daytona ni Rolex. Mais oh, il y en a une qui va arriver avec qui euh, vraiment... Il n'y a pas de doute. Là, y en a une, on va tout ce qu'il faut. Et on pourra comparer un peu la différence des qualités entre une 100% copie... Une euh, d'une marque à 20 balles mais qui ressemble un peu, mais euh, d'une marque un peu connue, un peu, tu sais, genre Suisse Army truc là, et, euh, et une autre euh, un peu plus chère, d'une autre marque un peu plus connue euh, chinoise, voilà. Bah, C'est euh, les plans qui sont en route et euh, j'ai pas trouvé beaucoup de chaînes YouTube qui faisaient ça, donc euh, voilà, puis on va le faire à ma manière, moi ça me, moi, ça me motive bien, voilà. On parlera bien sûr de la review du Ulophone Power Armor avec, sa avec son énorme batterie de 13200 mAh. Bien évidemment, un endoscope avec un petit câble et tout pour aller regarder un peu au fond des points d'échappement. Un... <rire> un mètre pouce infrarouge, voilà, un truc laser qui permet d'avoir un peu la distance. Le téléphone, il est quand même assez énorme parce qu'au niveau des spécificités, il est quand même plutôt pas mal. Les photos sont bien et je veux dire, même jusqu'à la micro SD, ils ont mis de la micro SD jusqu'à 1 Tera. Donc, le téléphone, il était quand même assez... Euh, moi, je dis je suis choqué et heureux dans le titre, mais c'est un peu ça, quoi. C'est vraiment... j'ai vraiment étonné parce que le téléphone, il proposait vraiment beaucoup, beaucoup plus que ce qu'on a pu voir, par exemple, sur le marché actuellement. Voilà. On parlera également de la série Oppo N qui serait de retour après 7 ans. Alors là, ça fait plaisir parce que quand on, euh, Oppo annonce des choses comme ça, en disant « ils vont faire revenir la, la, la série N », moi, je me rappelle le Oppo N1 qui était sorti en Chine en 2013, J'étais à Shenzhen, à l'époque, là, on avait été en magasin, le mec, il avait qu'un sample, il fallait les commander. Il y avait un mois d'attente, donc j'ai fait la vidéo en magasin, du téléphone et tout, enfin, vraiment, fait à l'arrache, à la quoi, vraiment, c'était 2013. Et, euh... Et après, après, donc du coup on l'a reçu, après il y avait une ROM cyanogène, le Oppo N1, donc on a fait la vidéo, était... on était plutôt en janvier 2014, mais voilà, ça permet de dire voilà oh le Oppo N1 était quand même assez grand, 5,9 pouces à l'époque, c'était énorme, euh, avec la caméra rotative, après il y a eu un Oppo N2, après il y, N3, il y a eu un N1 Mini, après il y a eu un N2, il y a eu un N3 avec une caméra motorisée, puis après ils ont abandonné le dossier alors que c'est quand même de, vraiment de, de très très bons téléphones, ils étaient quand même assez précurseurs dans le dossier malgré tout, hein, puisque quelque part, quitte à mettre un truc un peu plus haut, mais une caméra qui bascule de l'avant à l'arrière, on a la même colorimétrie, on a la même qualité, on met, je veux tu mets une très bonne 50 millions et une 8 millions angle large en haut, bim, bada tu tournes à l'avant à l'arrière, je veux dire, ça ferait moi aussi mon bonheur. Et bien voilà, la bonne nouvelle, c'est que la série N pourrait revenir, on parle d'un prix qui pourrait être autour des 4000 yuan soit euh, 550 euros, hein, 618 dollars, euh, il faut voir ce qu'ils vont nous proposer. Encore une fois, on parle de Oppo. Oppo, ils l'ont sorti en 2013, quoi. Donc, ils étaient quand même assez précurseurs et euh, c'est quand même une bonne nouvelle. On parlera également du live de ce soir. Alors, le dernier live, normalement, pour moi, hein, pour AliExpress, sauf si... Euh, alors, ça sera les Micro Boya, où j'en ai deux qui m'ont envoyé, plus les deux miens. Dont un qui est, un qui est génial, celui-là, celui il est en USB Type-C. Voilà, en théorie, alors sur mon téléphone, ça marche pas, parce rien ne marche sur ce putain de Xiaomi Mi 11 Mais par contre, sur l'Insta 360R, tu cliques sur le dessus, et quelque part, as un micro, et quand tu tournes le micro, hop, comme ça, tu ça permet sur le côté d'avoir un micro omnidirectionnel euh, en USB type C, que tu peux mettre sur tablette, PC, n'importe où, quoi. Donc, même sur mon Mac Mini, tu branches dessus. C'est vraiment, voilà, vraiment pratique, donc moi, ça, c'est un truc que j'ai acheté, avec mon argent, pas enfin, le vôtre, surtout. Bah, arrêtez de dire celui de Sébastien hein. et pas que... <rire> Il y a beaucoup de tipeurs Vous êtes 46 tipeurs euh... C'est ce que je veux dire Donc ce soir il y aura Micro Boya Celui-là c'est un Micro Boya, c'est le mien Celui-là je l'ai acheté et deux autres qui m'ont envoyé Un Micro Canon et un Micro Canon double tête Il y aura des, Ma... des covers pour MacBook Pro Donc on en parlera ce soir Ça permet de protéger un peu votre MacBook Il y a la protection de clavier, le cover et tout, c'est bien Est-ce que ce sera le dernier Pour moi, je pars sur l'idée que c'est le dernier Ils m'ont dit que le Me devrait arriver au mois de septembre je ne m'avance plus avec ces guignolettes là. Si elle me l'envoie, tant mieux on fera un live, si elle me l'envoie pas, je fais plus de live pour eux, je Il y en a marre, il y en a marre, j'ai trop de boulot, il y a trop de trucs, il y trop de trucs intéressants pour se rabaisser à faire des trucs de merde. Voilà. Euh, je vais pas se laisser faire. Bon, euh, le robot eLife. <rire> te... Alors une nouvelle meuf là qui travaille dans une boîte, après qui a changé de boîte, elle dans une autre et tout. Je te raconte pas. Chez eLife, on a une putain de bande de compétition là aussi. Alors c'était long, nana. Elle a oh, vite, la vidéo, faut la faire avant le 27 et tout. Alors j'avais pas fait. Moi, j'attendais qu'elle me donne le lien, le qu'elle paye. Non, elle avait payé d'abord, mais j'attendais le lien. La leur fiche produit, elle est pourra. Ah, vous allez sur le site, c'est marqué français. Il y a du français, de l'allemand, du russe. Ils savent même pas faire la différence. Ou alors ils savent pas traduire. Le robot aspirateur, un des gros points forts, c'est qu'il a quand même les, euh, la mopette ou la lingette qui vibre voilà, à l'arrière, par rapport à tous ceux qui ont juste une lingette qui l'attire. C'est la lingette qui vibre, et allez voir sur l'affiche AliExpress, ils en parlent nulle oui. part! il n'y a aucune ligne où ils disent que cette putain de lingette elle vibre ce qui est juste le gros gros point fort de celui-là elle a un bac euh, aspiration un bac lavage Et que le bac lavage il a euh, la vibration et le bac lavage il a également un bac pour attraper les petites poussières ou les petits déchets et éventuellement des petits liquides ça pareil sur la fiche ils n'en parlent pas après la télécommande, ils mettent bien dans le déballage qu'il y a une télécommande, mais pareil, ils devraient en parler, c'est trop bien. Je veux dire, attends, lancer l'application pour appuyer sur Power ou changer les modes, tu peux le faire avec une petite télécommande, tu n'as pas besoin d'avoir un smartphone à chaque fois. Il y a pas mal de choses qui sont vraiment bien, en plus du prix qui est vraiment en promo, et ils n'en parlent pas. <rire> voilà. Donc, petit, voilà, je les ai un peu taclés, les cerises, parce que. Parce que c'est fait tellement à l'arrache. Et c'est énormément comme ça hein, dans les boîtes chinoises où. Euh, alors, je vous parle même pas d'AliExpress où moi je discute avec 8 meufs. Hein, dans, dans mon groupe AliExpress, j'ai 8 meufs en même temps qui me parlent, qui me disent Ah, les trucs, qui, qui gèrent plein de trucs différents et tout. C'est euh, horrible. Donc là, j'imagine chez eLife, la meuf, bon, elle fait du marketing, mais ce pas elle qui fait les fiches. enfin Il y a tellement toujours plein de personnes. Et s'il n'y a pas quelqu'un qui drive ça au-dessus d'une main de maître, et eh ben euh, c'est géré un peu à l'arrache. Enfin bon, après, tant pis, hein, c'est la vie. On parlera, parce que cette semaine était assez calme. On est quand même un peu en mois, au mois d'août. Alors cette semaine, on parlera. Alors, la, vi la vidéo de la Memo Watch. <rire> Elle arrive demain. Alors, ça fait partie du groupe 70 Mai, apparemment, qui ont fait une autre marque. 70 Mai qui a aussi, qui fabriquait les dashcams pour Xiaomi. Puis maintenant, c'est 70 Mai. Et maintenant, ils font leur propre montre. La montre devait arriver. Alors, au début, je devais avoir un contrat. Euh, il que je leur envoie le script. Et euh, ils me payent à 21 jours. Tout ça, j'ai dit, allez vous faire voir. Rien du tout. La boîte était dans la montre ici. Hier, ils m'écrivent. Bien, alors, la montre, euh, ça avance. Je dis, rien du tout. Vous n'avez pas payé, vous voulez faire un contrat, nanana, nan truc. Et hier, il me crie, il me fait bon, euh, on peut parler sur WhatsApp, Parle bien, c'est pas bien français en plus. Ensuite, il me dit bon, bah c'est bon, on accepte toutes vos conditions. Par contre, il nous faut la vidéo pour samedi, quoi. Il faut le draft pour samedi et en ligne dimanche. Ben bah, voilà, <rire> c'est moi qui ai gagné. Et lui, pareil, il me dit ah, mais la montre, en fait, euh, j'ai pas le, la noire, j'ai que la noire et orange. Bah, c'est pas grave, noir et orange. Et en fait, dans la boîte, il y a deux bracelets il y a un bracelet noir, un bracelet orange. Donc, il n'y a pas de noir et orange. Il y a une noire et une orange. Il y a une noire, euh, c'est toi qui choisis. <rire> donc voilà. Donc pareil, la vidéo, bon, 34 euros, elle fait tout. Bien, et elle vaut 34 euros, elle est pas mal, ça va. Euh... Bah, euh, elle n'est pas de ouf, mais 34 euros, sachant qu'il y a 70 mètres derrière et peut-être un peu de Xiaomi et tout. Pourquoi pas On parlera du Redmi 10. Donc là, le Redmi 10, ça sera la vidéo qui tombera le 30. Ça, c'est d'accord. Le Armor 12. Alors, j'ai reçu le... Putain, qu'est-ce qu'il est beau, ce Armor 12, regarde il est magnifique. Alors, Harvard 12, J'ai lancé en toutou, mais j'ai pas regardé ce qu'il y avait dedans. Donc, on va le faire un peu ensemble. Dans la boîte, il y a quoi La boîte, elle est trop belle. Regarde. Elle est un peu... Euh... Elle est un peu... Euh... Grénurée, granulée ou granola. Granulée. Il y a un film protecteur en verre. Sur le film protecteur, il y a bien marqué qu'elle est charge par induction. Ou alors qu'il y a une grosse batterie. Il y a un gros chargeur. Il y a plein de trucs. Il y a le câble USB type C, il y a un USB type C vers Jack, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de prise Jack, et une Dragon. Et un chargeur qui a l'air conséquent, parce que je ne sais plus combien il fait. 30 watts, mais bon, après, pour l'instant, on est sur du déballage. Peut-être marqué dessus, fais Non Non, rien. Bon, écoute c'est pas grave. Ici, ici. On reprend le téléphone. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans notre lapin Le lapin. 332 000. Pas mal, pour un un lapin. Condemps, docteur. Euh, crack, crack. Euh, télécharger le plugin si, c'est dans toutou je sais pas quoi Alors avant en toutou on pouvait télécharger le plugin pour faire le 3D Maintenant on peut plus Et là je l'ai téléchargé, je l'ai installé, ça l'a lancé Mais il me dit quand même qu'il faut que je l'installe Pas gagné leur histoire, je te le dis moi Bon, alors Olofona, Olofona Power Armor 12 Android 11, ça c'est pas mal Un Dimensity 700 donc il est 5G et il est puissant. L'écran 1, hein, 1600x720, il est QHD. ça c'est un peu dommage. Caméra arrière, 48 plus 2 plus 8, donc 48 pour les photos, 8 pour l'angle large, 2 pour la profondeur de champ et peut-être même les macros. La mémoire, 8 plus 128, pas mal. Le CPU, donc on est sur un Dimensity 700, ok, 700, 700. Les caméras arrière, 48 plus 8 plus 2, ok. Distance focale, flash, stabilisation vidéo, oui, stabilisation vidéo. Caméra avant, 16 millions de pixels, vidéo Full HD, et faire les vidéos là, euh, Full HD aussi. Il est pas mal, il est pas mal. faut voir, allez, où J'aime bien les écouti qu'on peut enlever avec les ongles. Oh, pas mal, regarde. De Sim euh, ou micro SD. Deux sims ou une sim sur micro SD. Il est, il est, joli. Il est joli. Il est, euh, il est pas mal. Je crois qu'il a une énorme batterie. Batterie 5180 mAh. Oh ça va. Oh ça va. Après l'écran, euh, il n'est pas d'une taille démoniaque, vous Attends, je vais enlever, enlever la, la panorée Oui, c'est un 6,5 pouces quoi. Il est pas mal. Il est assez joli, tout. Bon, il est 5G. Il est résistant. Encore une fois, vous l'aurez vu. Euh, oui, certes, il a qu'un écran HD, mais il faudra voir après au niveau des vidéos. Ça n'a pas l'air vilain, vilain. Hein euh, encore une fois, qu'un a un Dimensity 700 et une batterie de euh, 5000 et quelques, ça fera quand même une très très bonne autonomie. Ensuite, ah, qu'est-ce que j'ai prévu Pour le 6, j'ai la review du F-150 R2022, bien évidemment, que vous avez découvert dernièrement. Le euh, Ugreen X5, j'ai pas de réponse. Retro Gaming, pas de réponse non plus. Euh, tout va bien, ils sont un peu en vacances. Le... Après, j'ai quoi J'ai les montres Kimi. À ne pas confondre avec les montres Kurumi. Hein. Les montres Kimi Watch, euh, le 7. Après, j'ai le LARC euh, L150. Donc là, ça y est, c'est validé, c'est payé, euh, tout bien. C'est panique. Ouais, c'est bon, là. C'est quand vous la faites Quand je la fais, tu payes. Après, on fait la vidéo. Maintenant, c'est fini. Les drafts, les machins, ils font chier. Ils sont, ils sont mous du genou. Le LARC 150, c'est pour le 9. Après, j'ai quoi J'ai le 15. J'ai le l'Insta360 Go 2. Et le 16, j'ai. C'est pas ça du tout. Pourquoi je me suis trompé de bouton C'était pas ça du tout. C'était là. Euh, le 16, j'ai le Nubia Red Magic 6S. Bim. Voilà. Donc elle m'a contacté la semaine dernière, je crois, en me demandant si ça m'intéressait de faire le, la vidéo du nouveau Redmi 6S, un téléphone avec un processeur Quadcom 888, plus un cooling système refroidissement, un écran 165 Hz de 6,8 pouces AMOLED. Ouh, c'est exactement ce que je voulais. J'étais prêt à m'acheter un Samsung, euh, je ne sais plus combien, là, avec un écran de 6,8 pouces. Et là, elle, elle veut m'envoyer le même. multitouche, 500 Hz, charge rapide, batterie 4500 watts, mais charge rapide jusqu'à 66 watts. OK. Et couleur transparent ou noir. Alors, je vous l'enlève, ce qui a bien marqué, que normalement, c'est juste pour faire la review. Je ne dois pas vous montrer cette image. Euh, elle veut m'envoyer ça. Alors, je dis oui, bon, mais bon, Madame Nubia... Euh... Madame Nébuleuse, Nébuleuse de chez Nubia, j'habite en Thaïlande. Est-ce que vous pouvez me l'envoyer ici Elle me répond, ne pas de problème. Je vous l'envoie par DHL, tranquille. Vous l'aurez. La review, euh, les précommandes commencent le 16. Donc, ça serait bien que la vidéo tombe le 16. Voilà, donc le lancement sera peut-être avant, mais il y aura peut-être des précommandes pré commenceront le 16. On dit la vidéo, tombe le 16 et tout. Oh, C'est exact 6,8 pouces AMOLED avec un 888. Je pense qu'au niveau des photos, il doit quand même envoyer un peu du steak. Ouh Et voilà, mon cadeau d'anniversaire. Voilà, j'ai regardé, comme Samsung, 6, 8 pouces. Il y a des promos, là, 30 000 bahts, quand même, hein. Pff, 30 000 bahts, putain, ça pique un peu, hein, quand même. <rire> Un grand téléphone qui marche bien, enfin, des belles photos et tout. Voilà. Donc, elle euh, va me l'envoyer gracieusement. Donc, euh, si c'est gracieusement, euh, je suis gracieux. Voilà. Donc voilà, nos Nubia 6S, vous avez vu les informations euh, en teasers, en théorie, il y a embargo, truc, comme toujours à chaque fois, enfin bon, c'est une pauvre bannière, j'ai regardé, tous les sites on les infos déjà, <rire> donc il pas que moi, euh, voilà. euh, je ne suis pas coupable, madame. Après, on me dit, ah bah, de quoi de fait, on ne vous l'envoie pas, <rire> bravo. Après, encore une fois, il n'est pas parti, tant que je n'ai l'ai pas mis les photos sur Instagram, ne vous emballez pas, hein, comme le Ouimi, euh, voilà, tant qu'on les a pas, tout va bien. Alors, on parlera de mon Instagram, mon pseudo, c'est Greg Le Geek. J'essaie de vous faire des vidéos tous les jours, je sais diversifier, Alors, les croissants, ça va 5 minutes. En ce moment, je suis très euh, sucre douceur. Sucrerie douceur, voilà. Euh, vous pouvez me suivre sur Instagram. Alors, il y a le rayon des cafés, le rayon des kikats, le rayon des gâteaux. Non, des gâteaux, c'est les, euh, les machins en espèce d'algues et tout là, voilà. Donc c'est le rayon à bixer. Je suis allé à la Centrale hier. Euh... Alors c'était étonnant, par exemple pour mon vaccin, Central Festival, c'est fermé, donc c'est tout un mall, et tout le sixième étage, était fermé, il y avait quatre zones. Premier, tu t'inscris, et après, tu fais, attends et tu fais les inscriptions. Enfin, il donne la feuille, pour tu fais les inscriptions. Après, ils t'envoient sur un numéro 2 où là, ils prennent ta, ta tension et à regarder si tu es en bonne santé. Numéro 3, tu fais le vaccin. Et numéro 4, tu attends une demi-heure pour savoir s'il n'y a pas des effets avant de rentrer chez toi. C'était tellement bien organisé, j'étais étonné. Il y avait tellement d'étrangers. Oh, c'était que pour les foreigners, c'était incroyable. Voilà. Donc merci aux américains. <rire> Pour leur soutien, euh... ça c'est le podcast, donc on s'en fout. Voilà. Bon, allez, les films et séries télé, les... les films et séries télé, bien évidemment. Ça sera coupé au montage. Bon, j'ai rêvé Snack Ice 2021. <rire> ah, j'ai rêvé en deux fois, je crois. Une fois, bof. La qualité euh, sur Internet, elle est pas mal et tout. Donc, moi, bon, j'ai regardé ça. Le début, bien, en mode samouraï japonais et tout. Ça ça va me kiffer bien. Genre, ça va être pas mal et tout. Puis après, bon, ça vire... Euh, voilà. Oh, mon ami, mon frère. Oh, tu m'as trahi. Oh, t'es méchant. Oh, je suis... Après, voilà, les toujours pareil. Leur, leur niveau est toujours assez disparate. Des fois, ils défoncent tout. Puis des fois, ils se battent une demi-heure avec un gars qui a pas le niveau, quoi. Bon, pff. après je serais un peu d'accord avec Merèges, où euh, le film, il est pas mal. Enfin, il est pas mal. Il est regardable. Voilà. C'est pas comme Fast and Furious, quoi. Il est regardable. Il y a de l'action, un euh, Joe, euh, truc. Voilà. Et puis, à la fin, ils nous ont mis deux espèces de meufs, là. Alors là, les MLF, ils vont s'en aller à Normalement, les meufs sont badass et euh, les reines. Ils nous ont mis deux espèces de meufs stéréotypées à mort à qui surjouent à mort avec ses lunettes et tout. C'était incroyable. Les deux, elles arrivent à la fin, là, les deux méchantes. C'était bidon, voilà, c'était bidon après, voilà, j'aurais le ça en deux fois, à la fin, jouer jouais à la tablette, je regardais en même temps, enfin bon, le cœur et tout, Pfff. aïe aïe aïe aïe aïe c'est vraiment, je sais pas si on aura de bons films cette année, bon, par contre la très très très très très bonne surprise, c'est The Witcher, encore une fois, sur Netflix, alors c'est euh, un préquel de Witcher, là où on, bah là nous on a la série sur Netflix, et là c'est le préquel, donc c'est quand il était enfant et comment il a été recruté, donc c'est son maître, c'est un cartoon, manga, dessin animé, comme tu vois, moi je suis dessin animé, désolé, voilà, dessin animé, même s'ils n'ont pas dû dessiner grand chose, mais que c'est quand même animé. Euh, super bien, super bien. Ça c'est trop bien dès le début. On est dans l'environnement Witcher et tout. Bon, c'est un peu plus manga. Donc là, ils volent, ils font. Enfin, les pouvoirs sont quand même beaucoup plus impressionnants puisque bah, il y a moins besoin au niveau des effets spéciaux. C'est illimité là. C'est juste du dessin. Euh, mais c'était pas mal. Je passais un bon moment. C'est un mini film. c'est pas une série. Donc ça dure le temps que ça dure. Mais c'est pas mal. Moi, je passais un bon moment. C'était intéressant. C'était trash. C'était bien. J'ai bien, j'ai bien kiffé. Tu vois, j'étais parti sur un a priori. Et pourtant, c'était vraiment bien. Et enfin, on finira avec L'île Fantastique, saison 1, épisode 2. <rire> Alors oui Oui, la nièce de Monsieur Fantastique, elle est canon. Euh, C'est la femme de mes rêves. Bon, elle est un peu vieille, 48 ans. Je ne pas, pas autant que ça quand même. Voilà. Mais euh, bon, bah là, ça s'essouffle un peu. Hein. Des deuxième épisode. En le temps, le premier épisode, il y avait la découverte. On savait pas. Moi, j'avais, je savais même pas. Donc, je me suis ce qu'il y a les pouvoirs, est ce qu'il y a un contrepartie. Bon, là, le deuxième épisode. Pff, voilà quoi. Tu l'émotion le le, est passée. Tu sais qu'elle est belle et que, que c'est la femme de mes rêves et qu'elle a une île incroyable. Après, je ne sais pas si elle a la fibre hein, pour Internet. Donc, faudrait que je demande. Euh. Yeah, voilà, alors l'autre, il y je vous spoil un peu, mais l'autre là, qui a dormi, qui se réveille tous les 50, tu sais, euh, il veut pas, ça fait 35 ans qu'il se recouche, il n'arrive pas à trouver un raison à sa vie. Et l'autre, elle arrive, elle s'assoit, elle raconte trois merdes, mais moi aussi, nana, et l'autre il dit, oh ah bah alors, bah si toi aussi, alors euh, ça y est, euh, il reprend goût à la vie. <rire> non, non, non, c'est nul. Je suis désolé, c'est bidon. <rire> Bon, après les autres, là, l'histoire du couple qui veut se retrouver, ça c'était relativement sympa parce que voilà, c'était euh, Freaky Friday euh, un peu, mais après, euh, voilà, c'était pas très bon. <rire> C'est pas très bon pour un deuxième épisode, ça augure rien de bon. Soit ils nous mettent un fil rouge dès le troisième épisode, troisième, quatrième épisode, ils nous mettent un fil rouge qui permettra de dire Ah, on veut savoir un peu quelle est l'intrigue principale et ça permettra d'aller dans les autres. Sinon, euh, ça va dégager. Hein, voilà. Et euh, comme j'ai pas Disney Channel, j'ai pas encore eu l'épisode. De... De mercredi. Donc il faudra que j'attende l'épisode de Marvel. Donc il faudra attendre un petit peu. Et ça fait 25 minutes. Bam. Et voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Maintenant, petite upload, petite fiche. mais plus des timers, mais personne n'en Donc tout va bien. Euh, je vais préparer mon live cet après-midi. Je vais continuer la montre Memo... Memo... Mais moi, le petit robot, <rire> non, c'était pas lui. Ouais. Je vais faire un monde comme ça. Comme ça, je pourrais la finir demain. Il sera content. Je vais enverrer le draft demain pour la mettre dimanche. Comme ça, demain et après-demain, je pourrais m'occuper du Redmi 10. Alors Redmi 10, pas mal. Il y a un prix. Euh... Le prix va être sympa, 100... genre 159 euros TTC pour le Redmi 10. Donc certainement beaucoup vont me dire oui, mais il y a le Redmi Note 10 qui est disponible aussi, qui est un petit peu mieux et pas vraiment. En fait, il est juste un tout petit peu plus grand. Euh, il charge un peu plus vite et il a un écran AMOLED. Mais euh, le Redmi 10 vaut 159 euros et le Redmi Note 10 vaut 199 euros. Et oui, donc pour 40 balles, on est d'accord que euh, le choix n'est pas si mauvais que ça. Et le Redmi 10, je vous rappelle, il y a une caméra 50. L'autre, il y a une caméra que de 48. Donc il y a eu des petits compromis qui ont été faits, mais le prix est quand même relativement serré, c'est pas mal. Voilà. Donc ça sera la review de lundi. Vous avez vu qu'au niveau des reviews, on cartonne. Et surtout, si on cartonne, bah, c'est grâce à vous, grâce à vos pouces en l'air, bien évidemment, puisque ça soutient la chaîne, encore une fois, et grâce à tous vos commentaires, puisque chaque fois que si vous mettez un commentaire, je réponds, et des fois des fois certains répondent même à mon commentaire, quand je réponds encore. Donc ça augmente le nombre de commentaires. C'est incroyable, c'est exactement ce qu'il fallait faire en train de schémar, et tout ça, c'est aussi grâce à vous. Moi, je bosse, oui. Mais, euh, voilà, Nico bosse aussi, mais, euh, voilà, tout ça aussi, c'est un travail d'équipe. Donc, pouce en l'air, n'oubliez pas, petit commentaire, petit partage, si vous voulez le faire, petit tipi si financièrement, vous pouvez y aller pour augmenter un peu le nombre de tips. Alors, ça fait toujours plaisir, ça permet d'acheter des cochonneries un peu comme ça et de lancer de nouveaux projets parce que j'ai pas assez de boulot. Donc maintenant je lance les montres et l'anglais. Alors l'anglais, j'ai reçu la voix pour le, le Xiaomi G9 et aujourd'hui, ah aujourd'hui, je recevoir une caméra, un soc avec une caméra 360 pour la vidéoconférence, un projet, je ne sais pas quoi là, un Kickstarter starter et tout. Le produit il vaut 700 balles, 700 dollars et tout. Je vais me taper 2700 balles de taxes. Euh, et là, elle m'a demandé français et anglais. Donc, ce sera vraiment la première vidéo qui est, euh, dont on a un partenaire qui veut la faire en anglais. Donc, euh, Cocotte, elle sera contente. Cocotte, contente. <rire> Cocotte contente. est contente. Cocotte est contente. C'est bon, on va y arriver. Toi aussi à la maison, amuse-toi dès le matin un petit déjeuner. Cocotte est contente. <rire> si tu arrives à le passer, pouce en l'air. Bon, allez, je vous remercie de passer de me voir. Ça m'a fait plaisir. Bonne journée à tous. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos proches. Gardez le moral. Restez ouverts. Merci de passer de me voir. Ça m'a fait plaisir. À mardi Oh, putain, la semaine prochaine, c'est mardi et mercredi et vendredi. Allez, prochain, premier live, hein, mercredi. Allez, bonne journée. Merci. Bye bye.